Les méthodes de travail et d'engagement évoluent. Il est important pour une ville de la baie de Poissy de proposer des espaces adaptés à ces nouvelles pratiques. Le Forum Armand Peugeot est aujourd'hui un espace sous-utilisé. Il s'agit pourtant d'un espace important, proche de la gare et qui revêt une réelle attractivité. Poissy demain propose de le transformer en maison d'innovation pour y accueillir des associations, des start-up et des personnes en télétravail dans des locaux adaptés. Outre un accompagnement personnalisé pour les aider à développer leur activité, des services mutualisés dédiés aux professionnels leur seront proposés. Cette maison d'innovation comprendra également un Fab Lab autour des mobilités et de la consommation, ainsi que des espaces permettant la tenue plus régulière de Repair Café, la réparation collaborative de cycles ou encore l'animation d'ateliers autour du numérique dédié à tous les publics. Ce sujet vous intéresse N'oubliez pas, le 15 mars, chaque voie compte pour permettre à Possi Demain de le réaliser.